je ne savais pas si les, gens allaient pouvoir, enfin, si les personnes que j'allais coacher finalement allaient pouvoir aider d'autres personnes. Aujourd'hui, c'est une certitude. Je sais transmettre et on a un réseau qui, effectivement, à un moment donné, fonctionne et accompagne beaucoup de personnes, des centaines de personnes aujourd'hui sur le territoire français. L'idée, vraiment, pour moi, au départ, ça a été d'avoir envie d'aider l'autre euh, dans ses problématiques et ses souffrances. C'est tombé sur le surpoids parce qu'effectivement,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 parce qu'en gagnant bien votre vie, vous allez pouvoir aider beaucoup de personnes. Et c'est le fondement de l'histoire, c'est que cette société soit pérenne. Votre société soit pérenne. Avec la méthode mère, allégez-vous la vie